Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment limer des ongles dans la forme carrée, donc square, également arrondi et en ovale, on appelle également en amande. Comment faire, tout simplement, eh bien, prendre une lime professionnelle. Ça, c'est une lime à grains euh, 100, environ, que vous retrouverez sur le site yornels-international.com, donc dans la partie boutique. Et donc, euh, voilà, comment procéder Alors, souvent, alors là, je l'ai déjà fait, hein, la forme square, mais je vais vous montrer comment le faire. Vous faites euh, certaines erreurs, c'est-à-dire qu'en fait, euh, vous allez limer souvent trop en pâte de canard c'est à dire que vous allez limer souvent vers l'extérieur voilà, vers de cette manière là et donc du coup euh, vos parallèles ne sont pas très jolis alors qu'est-ce qu'on appelle les parallèles c'est simplement voilà, les parties sur les côtés donc il faut tenir votre ligne bien droite sur les côtés et voilà simplement limer de haut en bas bien droit on fait pareil de l'autre côté. On prend légèrement la lime sous l'ongle, pas trop sur le côté, parce que sinon vous allez limer votre gel sur le côté. C'est pas ce qu'on souhaite. D'ailleurs, votre gel doit être toujours bien fin sur les côtés. Si vous voulez savoir comment faire ce type d'ongle, je vous montre comment le faire dans une autre vidéo, dans une vidéo précédente, où je vous, vous montrer comment faire ce rallongement avec les rubers bases. Donc les bases épaisses. Donc ça c'est la base par exemple. Euh, naturelle avec laquelle j'ai fait donc ces rallongements donc voilà petite parenthèse donc pour la forme carrée souvent ce que vous avez tendance à faire aussi c'est à euh, limer finalement les côtés euh, pourquoi vous faites ça tout simplement parce que vous avez tendance à vouloir euh, finalement euh, avoir ce mouvement là bah, quand vous limez vous avez ce mouvement là c'est à dire que vous partez droit au, débat, au départ et ensuite tac vous cassez euh, l'angle de cette manière de l'autre côté vous le faites bien droit et souvent je vois chez mes élèves euh, souvent sur, euh, bah, sur les nouvelles élèves qu'un côté est plus arrondi que l'autre, donc finalement la forme ne euh, sera pas très bien lignée parce que c'est plus facile euh, quand vous tirez d'un côté que de l'autre il faut rester bien euh, stable au niveau de votre poignet pour l'avant, souvent il n'est pas bien droit non plus parce que vous avez tendance à mettre trop, soit votre ligne trop vers le bas, soit trop vers le haut, il faut vraiment que votre ligne Lime, soit parfaitement euh, droite par rapport à votre ongle voilà, parfaitement euh, euh, droite de cette manière là hein, ni trop relevé, ni trop descendu et vous allez simplement limer bien droit, voilà de cette manière vous allez avoir un ongle qui va être bien carré, donc euh, on appelle également ça la forme square c'est souvent parce que c'est en C curve alors le C curve c'est simplement la forme C que vous voyez à l'avant, donc comment limer un ongle arrondi, en général le carré ça va, mais quand on commence à arrondir ça commence à être un peu plus compliqué donc on va simplement déjà commencer par casser les angles de côté, d'ailleurs ça vous pouvez le faire si votre cliente euh, voilà souhaite avoir une ongle, un ongle qui est carré mais pas pointu sur les côtés, vous pouvez très simplement juste casser les angles, voilà, de cette manière là on le casse un petit peu là vous allez voir que c'est beaucoup moins pointu sur les côtés, alors c'est un peu moins euh, carré mais du coup euh, c'est plus pratique hein, surtout quand on a des enfants ou quoi que ce soit euh, là, le fait que ce soit très très pointu sur les côtés, alors ça fait très net hein, c'est très joli, mais par contre euh, voilà, c'est très piquant, <rire> j'ai envie de dire voilà, donc euh, on fait une petite mise au point voilà ce sera mieux donc ce qu'on va faire on va limer d'un côté on lime la pointe Là, je vous montre comment faire un arrondi on ne touche pas à l'avant pour l'instant on fait pareil de l'autre côté et là vous allez voir que votre arrondi va se faire tout naturellement voilà tout progressivement on lime encore un petit peu plus de l'autre côté on tire vers le milieu Et on fait pareil de l'autre côté on tire vraiment jusqu'au milieu c'est à dire que le milieu là je ne le touche quasiment pas je reprends un tout petit peu mes parallèles Et voilà, là on se retrouve avec une forme arrondie qui n'est pas trop mal. Bon, on peut encore la perfectionner. Hein. Mais voilà, vous allez voir que euh, vous allez avoir une forme arrondie qui va se faire beaucoup plus facilement euh, que si vous essayez de la faire euh, en entier. C'est-à-dire si vous essayez de, de passer d'un côté du doigt jusqu'à l'autre, vous allez voir que finalement votre forme ne sera pas jolie. Donc partez plutôt d'un carré. Et ensuite essayer de faire donc cette technique de limer d'un côté et de l'autre je vous montre maintenant comment passer d'un euh, d'un arrondi à un ovale alors un ovale euh, tout simplement ce sera encore plus limé sur les côtés donc simplement on va continuer à limer alors par contre là euh, faites bien attention à quelque chose c'est que il ne faut jamais trop limer sur le côté parce que sinon vous allez euh, fragiliser la stabilité de votre ongle et donc du coup on ne limera jamais plus que euh, finalement le bord libre on ne va pas rentrer euh, au niveau de la peau trop loin parce que sinon du coup sur le côté et eh bien euh, votre ongle sera fragilisé et c'est pas du tout ce qu'on veut. on fait pareil de l'autre côté Et vous voyez que déjà là, la forme est plus fine. Voilà, on a déjà un ongle qui est plus fin sur l'avant. Donc on commence déjà à se rapprocher d'une amande en sachant que euh, là, les ongles sont pas assez longs, hein, honnêtement, pour faire une belle amande. Autre technique, vous pouvez également partir d'un stiletto, c'est-à-dire un ongle carrément en pointe et ensuite limer la pointe. Voilà, vous voyez que là la forme est nettement plus fine. Donc, c'est encore une forme arrondie, mais beaucoup plus en amande pour le coup. Voilà, donc, je rectifie un tout petit peu les côtés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo très très simple. Euh, je vous fais euh, plein d'autres vidéos dans les, prochains, dans les prochains temps, donc n'hésitez pas à euh, donc vous inscrire à la chaîne, c'est voilà, gratuit, vous pouvez euh, euh, activer la petite cloche également pour euh, finalement être... Euh être averti des prochaines vidéos euh, donc je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas je vous offre des formations d'initiation gratuites à la prothésie ongulaire, au maquillage et prochainement à l'extension de cils vous retrouvez tout ça juste sous la vidéo à bientôt